Dipoi, quelques jours, c'est une connerie de retour à ta Facebook. Un site qui te dit ce qui signifie « autonome » en cours. Fais vite le test pour découvrir le vrai sens de ton nom chez les Cors. Crémiti ou astronomi, d'où pitié-ci dans ta bouton bleu Et tac par exemple, « Katsonu est « fidélité ».« Katsonu a un réel sens chez les Corses. C'est un nom qui inspire le courage et la reconnaissance. Ok, tout Par chimique Et quand tu revends, hop, combien Fierté à un réel sens chez les Corses, c'est un nom qui inspire le respect et l'honneur. Caca de comme a dit les américains. Et si vous pouvez tester tous les noms, il n'y mai, jamais quelque chose de négatif. Mais négatif, parce que vous allez partir dans ta Facebook, pour montrer que votre nom est bien, que votre nom est une petite amie. inculatu qui, inculato, est d'avoir un bel nom. Et vous dites ce que vous dites. Ou alors, figatelo. Ah Toujours figaté, un bravo type. Et bien inteso, il y a aussi d'autres textes Sempre de qualité. Pour répéter par exemple les noms de nomes, le et un nom « Katsono ». Ta-da ne manque pas d'honneur dans ce beau pays du monde qu'est la Chine. C'était et c'est toujours un nom réputé pour inspirer la solidarité et l'éternité. Et yeah. la modestie kin « Kina, est un ami Katsoni. Pas le un peu en dessous, et tu doué au lit, et pas au lit, qui aurait dû être ta sœur, Hillary Clinton, un assassine, Pourras-tu trouver tous les mannequins cachés Ohlalalalalalalalalala. Tando, écoute-moi ce que vous pense et vous tout. Mais c'est de la merde